Bonjour, je m'appelle Marie Lesseau, je travaille pour le réseau d'information sur la mobilité des artistes et des professionnels de la culture qui s'appelle On The Move. Et On The Move, euh, qui est soutenu euh, par le ministère de la Culture, mais aussi euh, par l'Union européenne dans le cadre du financement réseau, est partenaire du Relais Culture Europe pour des sessions d'information sur le dispositif de soutien à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture qui s'appelle Culture Move Europe. Donc là, je vais vous expliquer en quelques points euh, clés euh, les, les caractéristiques principales de ce dispositif Culture Moves Europe. Donc premier point, euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Culture Moves Europe, c'est le programme de mobilité au niveau européen qui euh, vise à euh, offrir des bourses de mobilité directement aux artistes et aux professionnels de la culture. Donc, ce n'est pas seulement, là, on ne vous parle pas seulement d'une série d'appels à projets qui vont, euh, disons, continuer jusqu'à mai euh, 2023. On est vraiment euh, sur un programme de mobilité intégré euh, dans le programme Europe Créative, donc qui est le programme spécifiquement dédié au secteur culturel et créatif. Donc là, on va vous parler euh, surtout aujourd'hui des bourses de mobilité à destination des individuels. Il y aura aussi des bourses à destination des organisations d'accueil, mais l'appel euh, sera en ligne euh, plus tard, au début de l'année 2023. Donc, euh, sur ce programme donc qui est destiné à être pérenne, dans la première série d'appels, euh, qui dureront jusqu'en 2025, ce sont 6 000 bourses euh, qui seront distribuées directement à des artistes et des professionnels de la culture, bien sûr, une fois euh, qu'ils ou qu'elles seront euh, sélectionnées. Et donc, par contre, sur euh, les, les aides à la mobilité qui concernent les organismes d'accueil ou les résidences, là, on est sur 1 000 bourses. Mais encore une fois, dans euh, cette présentation, on est vraiment sur les bourses à destination des artistes et des professionnels de la culture. Euh, de quoi on parle en termes de temporalité, de temps de mobilité Donc Sur les mobilités individuelles, on est soit sur une personne, un artiste, un ou une professionnelle de la culture qui peut être une personne chargée de la programmation, de la curation, en charge d'une formation à l'intérieur d'une organisation culturelle. Donc On est vraiment sur cette mobilité individuelle et celle-ci peut durer de 7 à 60 jours. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette mobilité inclut enfin ce temps de mobilité inclut le temps également de voyage. Donc c'est aussi important euh, en fonction de là où vous allez, de votre destination et bien sûr du moyen de transport que vous prenez euh, sachant que sur des moyens de transport tels que euh, le train, le bus au lieu de l'avion, on est sur un temps beaucoup plus long. Il peut aussi y avoir des euh, mobilités en groupe. Donc là, on est sur un maximum, un minimum de deux personnes et un maximum de cinq personnes. Et dans ces cas-là, le temps de mobilité que vous aurez sera de 7 à 21 jours. Donc là, il sera plus limité. Ce qu'il est important, c'est qu'on est sur un groupe d'individuels. On reviendra sur le processus de candidature ensuite, groupe d'individuels. Et cette mobilité doit être vraiment faite ensemble pour le même projet, euh, pour la même euh, destination. Ça, c'est important euh, que vraiment cette mobilité soit en groupe, même si, évidemment, une des personnes du groupe comme vous peut venir de France ou un inclut un territoire ultramarin français et euh, d'autres personnes peuvent venir d'autres pays euh, dans le cadre du programme Europe créative. Mais le projet doit être le même et le temps de mobilité à destination doit être le même. Euh, ensuite, euh, on, on rentre un petit peu sur ce, cette question du projet de mobilité, ça c'est vraiment important, euh, il y a vraiment quelques notions clés, ce, ce projet de mobilité doit être travaillé en amont euh, pour savoir pourquoi euh, cette mobilité est importante pour vous, pour votre projet. Ce qu'il est important dès le départ de savoir, c'est qu'on n'est pas sur des mobilités, je dirais, de monstration ou de diffusion. Si vous êtes là, plus pour diffuser un projet, un spectacle, euh, ou pour assister à un vernissage, par exemple, de l'exposition que vous montez, ça, ça ne peut pas être couvert directement par la mobilité, par cette bourse de mobilité. Il faut vraiment qu'il y ait un projet de co-création, de co-construction, de collaboration, éventuellement aussi de participation à un atelier de montée en compétences ou de formation euh, non formelle, mais on est vraiment sur... Euh, voilà, un, un projet qui vise plus, qui est plus basé sur la question du, du processus d'apprentissage ou de co-création ou de co-développement ou de développement de partenariat plutôt que sur un projet de pure diffusion. Donc ça, c'est important. Donc, vous avez votre projet que vous devez préparer en amont. Euh, qui doit aussi inclure ces questions de durabilité, diversité, inclusion, égalité euh, femmes-hommes, aussi qui sont des thématiques évidemment importantes de manière générale et notamment dans le cadre du programme Europe Créative. Un partenaire sur place, donc dans un autre pays que la France et qui est couvert par le programme Europe Créative. Ce partenaire peut être une personne, mais cette personne est bien sûr la personne euh, point de contact ou l'organisation, association, lieu, point de contact qui va vous permettre de développer votre projet ou votre mise en connexion avec euh, des partenaires locaux pour développer un projet en particulier. Donc, c'est un projet, un partenaire clé, qui va vous permettre aussi de rayonner dans le cadre de votre mobilité, et une destination. Ça c'est clair, c'est France-Finlande ou France-Slovaquie. Euh, on ne peut pas faire de multiples destinations avec l'aide à la mobilité. Après, évidemment, si vous trouvez d'autres financements pour compléter cette aide à la mobilité, c'est possible. Mais dans le cadre d'Europe créative, en tout cas, on est sur une destination. Donc, pourquoi faire euh, cette aide à la mobilité Donc, je, je répète vraiment qu'on est sur des enjeux de, de cette mobilité doit vous aider à être, explorer un nouveau, contact, un, un nouveau contexte, à développer un partenariat ou un nouveau type de projet, notamment artistique va vous permettre aussi de, de créer de, de nouvelles collaborations euh, et peut-être aussi une, une une mobilité pour apprendre, c'est-à-dire mais dans un cadre non formel. Là, hein, on n'est pas dans un cadre par exemple euh, universitaire. Ça peut aussi vous aider à, à développer un nouveau type de de de par exemple de, de programme de développement professionnel ou de participer à un programme de développement euh, professionnel quitte ensuite à éventuellement le recontextualiser dans votre propre contexte. Donc on est vraiment sur ces questions de processus, d'explorer, de développement, de création et d'apprentissage plus que de monstration et de diffusion. Pour quels secteurs On couvre tous les secteurs de, de, du programme euh, euh, de Europe Créative, donc notamment les secteurs de l'architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Euh, et en termes de géographie, on est vraiment alors sur tous les pays éligibles, euh, tant en termes d'origine, comme la France, inclut les territoires ultramarins bien sûr, et aussi en termes de destination, on est sur les États membres de l'Union européenne, euh, donc, vous avez évidemment la liste hein, après non, toute, euh, dans toute dans, dans l'appel. Euh, vous avez euh, les pays euh, AELE membres de l'espace économique européen, tels que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et ensuite, vous avez aussi euh, les pays qui sont plus en voie d'adhésion, les pays candidats ou candidats euh, potentiels de, à l'Union européenne, les pays de la politique européenne de voisinage, dont... Je les cite de manière groupée, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie, la Tunisie et l'Ukraine. Donc deux points, la Tunisie est donc le seul pays, je dirais, en, en, en dehors du continent européen pris dans son plus large, donc le seul pays euh, situé euh, dans le Maghreb et en Afrique du Nord, et euh, l'Ukraine euh, fait bien sûr partie de, de ce programme, en raison euh, du contexte de, dramatique de la guerre. Euh, c'est l'un des seuls pays où on n'est pas sur des enjeux de mobilité euh, physique en présentiel, mais où il y a de possibilités euh, de soutien de mobilité virtuelle. Ensuite, euh, les niveaux de financement. Donc Ça, évidemment, c'est ce qui intéresse euh, beaucoup de monde. On est vraiment sur de l'aide à la mobilité. Donc, la base, c'est vraiment le forfait pour le voyage. Euh, donc vous verrez dans, dans l'appel à candidature que euh, sur des distances de moins de 600 km. et là vous pouvez aussi euh, vous référer là, dans, dans les sessions d'information entre euh, Relais Culture Europe euh, et, et On The Move, on peut aussi partager un, un, un calculateur en fait, de distance qui a été développé notamment pour les programmes Erasmus+, comme ça vous êtes sûr de la distance, donc pour moins de 600 km on est à euh, 350 euros. Et pour moins de, 100, de 600 km, sauf exception, en cas, par exemple, évidemment, si euh, euh, cette mobilité est en lien avec euh, une île, euh, par exemple Malte, euh, euh, mais dans tous les cas, et de toute façon, euh, on est plus que sur euh, 600 km, mais dans tous les cas, soit quand il y a une considération géographique ou alors aussi en lien. Euh, avec une situation, euh, par exemple, de handicap, euh, qui doit être évidemment justifiée. Dans ces cas-là, il peut y avoir des exceptions. Mais de manière générale et globale, moins de 600 km, on est à 350 euros. Ensuite, de 601 km à 5000 km, on est aussi sur 350 euros. Vous avez la possibilité de prendre l'avion, euh, si ce n'est pas possible de le faire autrement. Par contre, si vous décidez sur ces plus longues distances de ne pas prendre l'avion, dans ces cas-là, vous pouvez avoir un, ce qu'ils appellent un top-up, donc 350 euros en plus, qui euh, permet également euh, de couvrir, euh, voilà, le, le coût supplémentaire, parce que généralement quand on prend le train au lieu de l'avion, c'est plus cher, et aussi d'une certaine manière, évidemment, même si c'est pas complet, mais quand même d'une certaine manière aussi de compenser le temps additionnel. Donc 350 euros de base, euh, voilà, euh, et moins de 600 kilomètres avion euh, donc l'avion est exclu sauf cas exceptionnel de 601 km à 5000 km là on est sur 350 euros où vous pouvez prendre l'avion mais euh, si vous euh, décidez de prendre euh, des transports plus euh, durables euh, dirions-nous dans ces cas là il peut y avoir ce top up de 350 euros ensuite au-delà de 5001 km on est sur des aides à 700, euh, 700 euros et là évidemment là je pense euh, je parle particulièrement pour les territoires ultramarins dans ces cas-là, on est évidemment sur des aides de 700 euros de base et euh, évidemment en avion. Euh, ensuite, vous avez un par Le par diem est le même euh, pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de différenciation en fonction des destinations, donc il est de 75 euros par jour, donc sur le temps complet de la mobilité. Et ensuite, vous avez différents top-up. Alors, pour les territoires ultramarins, ils prennent aussi en compte la distance, donc il y a un... Un, un, en plus une aide de 150 euros. Euh, je dis aussi territoire ultramarin, alors évidemment, on est dans un cadre européen, donc euh, vous ne pouvez pas aller, par exemple, de la France hexagonale vers un territoire ultramarin euh, français, par contre, vous pouvez très bien aller vers un territoire euh, ultramarin européen, euh, notamment euh, la Caraïbe néerlandaise ou euh, l'île d'Aruba ou, ou autre. Donc ça, c'est aussi à prendre aussi en considération. Euh, et puis après, il peut y avoir différents top-up que vous pouvez voir, notamment euh, sur une aide pour les personnes qui ont des enfants de moins de, de 10 ans, ou aussi euh, sur une aide, évidemment, pour compenser aussi les frais de visa, parce que évidemment, on est aussi dans des zones où euh, tous les gens, toutes les personnes ne sont pas rattachées à l'espace Schengen. Comment on postule une fois qu'on a son projet, son partenaire, sa destination, éventuellement aussi euh, ses, ses partenaires de voyage, donc ils peuvent venir de différents endroits. Donc, Dans ces cas-là, vous pouvez postuler directement en ligne. Le financement, donc, comme je le disais en introduction, euh, de ce dispositif euh, vient de l'Union européenne, donc il est intégré vraiment dans le programme Europe Créative, mais la coordination euh, de dispositifs euh, est en fait gérée par le goethe Institute le Gutierre Institute d'ailleurs, qui organise euh, euh, voilà euh, aussi euh, de façon très régulière euh, des euh, sessions euh, d'information euh, sur le dispositif. Euh, il y a aussi un, une, une foire à questions en ligne que vous pouvez trouver. Il y a aussi une adresse email que vous pouvez contacter. Tout ça, par contre, se fait en anglais, hein, parce que là, euh, la présentation ici avec le Relais Culture Europe et On The Move est en français, mais sinon… Tout le processus de dépôt de dossier se fait en anglais sur leur site. Et évidemment, on est sur une aide à la mobilité, hein, donc le, le, le dossier est beaucoup moins complexe que pour celles et ceux qui sont habitués au projet de coopération. Donc, il faut remplir un formulaire de candidature qui est aussi explicité. Donc là, c'est vraiment important dans ce formulaire de bien réexpliquer le pourquoi et le comment de cette mobilité et quels sont aussi les impacts attendus et pourquoi cette mobilité, je dirais, physique est aussi importante et pourquoi on ne peut pas s'en passer quelque part pour développer son projet. Et ensuite, vous devez aussi ajouter le CV au format PDF, euh, si vous êtes sur plusieurs personnes, il euh, y a une personne et je dis bien un individuel, c'est-à-dire qu'un bureau de production ne peut pas déposer un dossier pour les cinq individuels. Il faut qu'un un individuel, une personne, prenne le lead quelque part, dépose pour les autres et dans ces cas-là pourra déposer aussi les CV des autres personnes, plus euh, éventuellement le portfolio artistique quand les projets sont liés à un projet euh, artistique. Et le portfolio artistique, évidemment, si on est dans le cas d'un groupe, correspond au projet du groupe en mobilité. Euh, ensuite, il faut aussi une preuve de préparation qui confirme que vous êtes bien en contact avec une personne, une organisation qui va vous accueillir ou en tout cas, qui est votre point relais pour le développement de votre mobilité et aussi la preuve de résidence légale. Donc ça, c'est aussi important parce qu'on n'a pas besoin d'être national, euh, de enfin, de nationalité française, mais avoir une preuve de résidence légale, de vie euh, en France. Là, si on est dans le cadre d'une mobilité France euh, vers un autre pays et d'ailleurs, ce dispositif peut être aussi utilisé par des artistes que vous souhaitez aussi inviter ou qui pourraient venir aussi pour une mobilité en France. Ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Euh, donc voilà, Donc sur les prochaines euh, échéances pour euh, 2023… Euh, donc, encore une fois, c'est jusqu'au 31 mai 2023, mais ensuite à partir de septembre 2023 jusqu'en mai aussi 2024, il y aura d'autres appels, ainsi que pour, euh, pour la suite 2024-2025. Donc, on est vraiment sur un appel récurrent, même si au final, vous, si vous bénéficiez d'une fois d'une aide à la mobilité, vous ne pourrez pas ensuite bénéficier dans le cadre des, des deux autres appels. Donc En termes d'échéance, vous avez en 2023, en fait, c'est chaque fin de mois, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai. Ça, c'est la date d'échéance, la date euh, voilà où vous devez déposer si vous souhaitez une aide à la mobilité. Ensuite, il y a un laps de temps à peu près de deux semaines où euh, les candidatures, les, les dossiers seront revus par euh, deux euh, personnes extérieures euh, voilà contractualisé par le Gutwin Institute et ensuite il y aura une décision finale qui est prise par le Gutwin Institute et euh, la Commission européenne et ensuite euh, vous avez les résultats donc en, en l'espace de trois semaines en fait vous pouvez avoir le résultat oui ou non euh, donc ça c'est c'est intéressant aussi en termes de timing et ensuite une fois euh, que euh, le contrat est signé euh, donc le contrat qui revient sur la destination, votre projet de mobilité, euh, le, la temporalité et autres, vous avez ensuite un an pour mettre en œuvre votre mobilité. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Euh, après, sauf cas très exceptionnels, notamment cas de farce majeure, la destination, le contenu et autres peuvent changer, mais c'est vraiment en cas de très exceptionnel. Dans la mesure du possible, il faut euh, se tenir au projet de mobilité qui a été déposé sur les derniers points qui peut être intéressant aussi évidemment c'est sur les financements le niveau de financement donc à la signature du contrat vous avez 75% de la bourse et ensuite à la fin de la mobilité quand vous renvoyez le rapport euh, dans ces cas-là vous avez euh, vous avez les 75, euh, les 25% pardon, restants euh, qui vous sont transférés. C'est très important par contre, évidemment, de faire ce rapport final, non seulement pour avoir les 25% restants, mais euh, pour avoir même l'entièreté de la bourse, parce que l'entièreté de la bourse pourrait être annulée si euh, ce dernier rapport euh, n'est pas euh, renvoyé. Donc pareil, hein, c'est un rapport aussi qui est à la hauteur euh, de ce que vous avez fait euh, et qui contient euh, tant des informations sur le contenu, éventuellement sur la communication bien sûr euh, du projet et euh, des preuves aussi euh, de déplacement ou de logement euh, voilà, qui prouvent aussi que euh, cette mobilité a bien, euh, a bien eu lieu. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu le, le panorama euh, général de ces aides à la mobilité, de ce dispositif Culture Move Europe, donc coordonné euh, par le goethe Institute avec le financement euh, de l'Union européenne. Donc là, il y a ce, ces temps euh, d'information et aussi de suivi entre On the Move et euh, à la demande et en collaboration avec euh, Relay Culture Europe. Et puis, euh, il y a évidemment aussi le... le le goethe Institute qui a aussi euh, des réseaux sociaux euh, très actifs euh, qui organise aussi des sessions d'information en anglais qui peuvent aussi euh, vous être tout à fait utiles pour faciliter votre candidature ou éventuellement les artistes que vous connaissez dans d'autres pays couverts euh, par euh, le programme Europe Créative. Voilà, merci beaucoup.